Hello ma Pixie army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est en mode haul sur la chaîne. <rire> C'est la vidéo que j'ai fait le plus, je crois, sur Pixie Tubeuse depuis que je suis sur YouTube. Et là, vous allez pas être déçus parce que clairement j'ai encore fait plein de polis sachant que j'ai décidé d'ajouter un petit twist d'habitude je vous parle de Disney Boon etc que je vais faire avec les tenues mais je vous montre pas spécialement alors que là je me suis dit que j'allais quand même dans les close-up essayer de vous montrer un petit peu les looks que j'avais en tête du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et on est parti parce qu'on a du pain sur la planche croyez-moi Undies a eu la très bonne idée de sortir une collection Pixar, donc avec Toy Story, Monstres et compagnie. Eh bien, vous connaissez mon amour pour les pyjamas, hein, donc je n'ai pas su résister. Ça va être compliqué de vous montrer ça comme ça, mais la première pièce sur laquelle j'ai craqué, c'est un legging. Là, comme ça, il n'y a rien, c'est normal si je le tiens à l'envers. Et en fait, vous avez tout un tas de petits patchs et tout, et j'ai été impressionnée par la qualité du produit, honnêtement. Je m'attendais pas à ça, il est hyper confortable et tout. Le seul truc, c'est que moi, j'ai pris une taille trop grande, donc il va falloir que je le change. J'ai pris du taille M et c'est un peu trop large et je l'ai payé 16,95 avec ça j'ai pas su résister au sweat qui allait avec alors pour la petite histoire j'ai fait ma commande en ligne que j'ai été récupérée dans le magasin Undis et il n'y avait pas le sweat dedans et en fait quand je l'ai vu j'ai su que là il me le fallait alors je suis toute petite, du coup moi ça me fait une robe et c'est aussi pour ça que je l'aime autant. Je me demande si c'est pas un sweet off d'ailleurs pour être franche. Et vous retrouvez donc les patchs dessus, je sais qu'il a fait sensation sur Snapchat parce que les Pixie Chats ont eu l'occasion du coup de voir ce sweat. N'hésitez pas à m'ajouter sur Snapchat parce que vous avez souvent pas mal d'exclus sur les vidéos. Et vous avez tous ces petits détails de patch que j'aime énormément et qui m'ont fait complètement craquer. J'ai aussi craqué pour la partie monstre académie. En tout premier, ce t-shirt. Il m'a coûté 12,90€. 15 et il ira très bien avec ma casquette Monster University d'ailleurs et avec j'ai pris le jogging ce que j'aime beaucoup dans le jogging c'est le détail Monster University à l'arrière et tous les bobs qui sont sur le côté, ce que j'aime aussi également c'est la matière parce qu'elle est vraiment très belle et franchement Indy fait toujours du très très bon boulot donc j'ai adoré cette collaboration et il a fallu que je me retienne d'acheter les autres vêtements qui en faisaient partie Après Indy je passe à Rose Gall comme vous le savez le premier partenariat s'est tellement bien passé que du coup je leur ai demandé si on pouvait refaire une collab ensemble et ils ont accepté donc me revoici avec leurs produits. La première chose c'est cette robe toute blanche. Donc, c'est une robe chemise. Moi, les robes chemises généralement ne me vont pas, celles qui sont en vente, parce qu'elles ne sont pas du tout cintrées et tout. Enfin, je ressemble à rien dedans. Alors que celle-ci, elle me va, mais nickel. Et j'ai été épatée de voir qu'elle m'allait. En plus, elle est ceinturée à la taille, donc c'est parfait. J'ai tout de suite imaginé pour un look Jean de Peter Pan, sachant que je porte des lunettes avec vraiment pas grand chose. En fait, on voit tout de suite le look. Alors, j'ai pas de chapeau. Mais je pense que vous aurez reconnu le personnage quand même Et c'est vraiment un coup de cœur. la matière et tout elle est parfaite Et vous avez ici justement un code promo si jamais vous voulez craquer sur le site de rosegals que personnellement je vous recommande à 100% Et là on passe à ma déception du colis, j'avais pris cette robe que je ne vais pas vous montrer du coup parce que en fait elle est complètement transparente mais quand je vous dis transparente c'est genre même la peau de mon ventre on la voit à travers quoi. Donc c'est pas possible, elle est très jolie, elle est en dentelle toute blanche, hyper fine du coup mais c'est juste pas métable ou alors avec un fond de robe mais je sais pas du tout où en trouver donc voilà Et enfin la dernière pièce et elle a fait sensation quand j'ai été à Disneyland Paris avec c'est ce gilet Jack Skellington que j'adore, il est parfait, on est hyper bien dedans et franchement j'ai adoré rencontrer Jack Skellington avec, j'ai adoré ce look, je trouve que ça fait tout de suite hivernal et tout et je vous le recommande à 100% bon alors là comme ça ça ressemble à rien parce que je suis une très mauvaise youtubeuse hein, mais là vous avez ma chemise Kat Kingston, c'est une chemise qui m'a coûté assez cher puisqu'elle m'a coûté 70 euros c'est une édition limitée de la collection Cat Kingston Peter Punk, du coup j'ai dû commander en ligne sur le site anglais parce qu'il n'y en a pas en France et j'ai adoré cette collab, je sais que cette pièce là vous aussi vous l'aviez repérée pour la plupart depuis des mois et des mois et vous avez pas arrêté de me dire sur snap mais Pixie regarde c'est ta chemise et tout et effectivement je l'avais repérée elle est passée en rupture de stock en moins d'une heure c'était impressionnant mais je suis super contente de l'avoir eue et au niveau de la taille j'ai pris du 38 c'est une pièce qui est vraiment unique et du coup je regrette pas ensuite ensuite ensuite je vais vous parler de ma commande chez Calzedonia Calzedonia sort une collection Disney mais Disney discrète et du coup j'ai acheté deux paires de collants à 9,95 donc vous avez celle-ci que j'ai pas encore déballée comme vous vous pouvez le voir et qui est dans un tissu un petit peu plus épais, et il y a celle-ci que vous voyez du coup sur le close-up. et En fait, je suis un peu dégoûtée parce que j'ai très facilement tendance à filer mes collants, et c'est déjà le cas ici, sachant que je les ai mis qu'une seule fois à Disneyland Paris. J'espère que les collants plus opaques tiendront un peu plus le coup parce que moi, 9,95€ pour des collants qui tiennent qu'une fois, ça me fait un petit peu mal quand même. Bon, j'espère que vous êtes prêts parce que là, l'énorme craquage de ce haul, <rire> c'est chez Primark. Ça dépend vraiment des fois chez Primark, il y a des fois où je trouve beaucoup de trucs il y a des fois où je trouve rien et au mois d'octobre j'y suis allée trois fois dans le mois, trois semaines différentes, dans trois Primark différents, du coup j'ai fait beaucoup de trouvailles. Je vais commencer par la partie maison. La première chose que j'ai achetée c'est du coup la tirelire de zip, j'ai pas trop craqué sur la Madame Samovar même pas du tout puisque je ne l'ai pas achetée, elle m'a coûté 6€ et j'aime beaucoup parce que je me dis pour mettre mes pièces qui traînent, c'est une très bonne idée. J'ai aussi craqué sur ce mug-ci qui est un mug Winnie l'ourson. Avec le pot de miel. J'aime bien son côté discret. Je pense que je vais plutôt m'en servir comme pot de fleurs puisque j'adore faire ça. Je trouve que c'est aussi une bonne idée cadeau parce que vous voyez, il est vraiment bien emballé, il est dans un beau packaging. On pourrait croire que c'est un produit Disney Store, pas forcément Primark, et il est vraiment top. J'ai aussi craqué pour cette énorme trousse d'Ariel. Alors j'ai vu qu'il y avait des produits clochettes, j'ai jamais réussi à les trouver en boutique. Ça m'a bien dégoûté, hein, pour être franche. Mais celle-ci, je l'aime beaucoup parce que j'ai pas de trousse de toilette de cette taille-ci. Et enfin, côté maison, j'ai acheté Ceci, ce sont donc deux petits coussins, donc il y a euh, la Belle et la Bête. Je trouve que c'est très sympa, c'est du Disney mais ça reste discret et moi j'aime beaucoup ça dans mon intérieur. Il y avait aussi Mickey et Minnie mais moi ça m'intéressait pas d'avoir Minnie donc j'ai pas acheté mais j'aime énormément et ça m'a coûté 6 euros. C'est parti pour les fringues et bien évidemment je commence par vous parler chaussettes puisque vous connaissez mon amour pour les chaussettes. D'abord j'ai craqué sur ces chaussettes-ci qui sont des chaussettes en tout doux. Avec bambi dessus, j'adore porter ça en hiver. Les chaussettes comme ça, c'est genre toute ma vie. Et elles sont antidérapantes en plus. Elles sont antidérapantes. Je ne peux pas déraper. Bah oui, elles sont antidérapantes. C'est important et oui, de le dire. Et oui, et oui, et oui. Oh ça va, laisse-moi continuer mon haul. Après, j'ai aussi craqué pour les chaussettes méchants. La méchante reine, vous avez maléfique. Et Ursula, qui sont dans des coloris un petit peu discrets et j'aime bien. Parce que je suis plus méchante que princesse au final. Et <rire> vous allez vous dire, elle a complètement craqué, Pixie. J'ai des tout petits pieds, mais genre vraiment, je fais du 34,5 hein, quand même. Et j'ai acheté ces chaussettes-ci qui sont du 40-45. <rire> Où est la logique En fait, c'est très simple, c'est que je prévois de les porter hautes en fait. Avec, euh, avec des jupes un peu décollières. Alors bien évidemment que ça ne va pas me remonter au-dessus du genou, mais j'aime bien l'idée que ce soit à mi-mollet et ce carton m'embête. Donc vous avez trois paires, vous en avez une avec Mickey, une rouge avec juste la forme de Mickey et la troisième où il y a marqué oh boy enfin, À partir oh boy j'avoue que ça m'éclate pas des masses, mais bon, à 4 euros les trois les, les paires, je pense que la, la troisième paire, je vais la filer à mon mec. Voilà. J'ai aussi acheté ça. Alors, vous avez le short fait clochette et la brassière. Pour un jour, si je me décide à faire du sport, la brassière est toute fine. Mais je la trouve très très jolie. Ou alors la mettre euh, genre avec un pantalon taille haute. Que je vais pas vous montrer parce que j'assume pas trop de voir mon petit bidou sur internet. Hein, mais vous avez compris l'idée je pense. Au rayon homme encore, j'ai craqué sur ce t-shirt violet qui est complètement froissé. Il n'y avait pas de XS d'ailleurs, j'étais un peu dégoûtée. Et qui en plus était en promo donc il me le fallait. Donc il coûte 3€ et la petite touche en plus c'est que vous avez Mickey écrit sur les ballons et j'aime beaucoup beaucoup beaucoup avec un jean taille haute clairement ça passera crème même pour un look réponse parce que ce violet là voilà ou Daisy pourquoi pas Côté pyjama parce qu'on en a jamais assez J'ai craqué sur ce pantalon-ci parce que je me suis dit ça fait legging et tout c'est bien confortable pour être à la maison et donc c'est la belle et la bête hein, pour faire original encore et j'aime bien le détail sur le côté et je pense que ça va être très très confortable Lors de ma dernière visite au Primark j'ai craqué sur ce pull. Mais mon dieu, quelle merveille quoi. Mickey Mouse Walt Disney Studio. J'ai su qu'il me le fallait à la minute où je l'ai vu. Il n'y avait pas de 38, donc c'était entre 36 et 40. J'ai pris le 40 pour les faire un petit peu loose, que j'aime beaucoup. Et je me dis qu'en hiver, comme ça, je pourrais mettre d'autres pulls en dessous. Il est trop, trop, trop, trop beau. Et le dernier craquage. <rire> Moi, ça me fait beaucoup rire. Mon chéri aussi se fout pas mal de ma tronche. C'est un pyjama, mais vous savez, les pyjamas entiers. <rire> voilà, vous l'entendez, il se moque de moi Donc pyjama entier de monstres et compagnie, donc vous avez Sully et il n'y a pas la queue à l'arrière, je suis très déçue <rire> Arrête de rire C'est pas drôle Et en haut vous avez des petites... <rire> Alors ça c'est pas très pratique pour dormir je vous avoue, mais c'est hyper chaud, hyper confortable, genre si je pouvais sortir et passer toute ma vie là-dedans, je le ferais franchement Après il faut assumer et ça m'a coûté 19€. Et je pense que ça a eu son succès. Parce que dans les deux autres Primark où j'ai été, je l'ai vu caval de celui-là. Je ne l'ai pas vu dans les autres. Et je pense que ça a eu son petit effet. Mais c'est tellement confortable, sérieux. Il y avait aussi une licorne. Il y avait aussi les sandalmatiens Et je réfléchis à me les prendre pour être franche. Voilà. Mais ça prend de la place dans le placard aussi. Hein. On va passer du coup à mes deux achats de Disneyland Paris. Un à gauche, un à droite. <rire> Youhou Je pense que ça résume assez bien. À gauche, vous avez le mug. À gauche. A à ma gauche, vous avez le mug du Dia de los Muertos qui est version Disneyland Paris. Vous savez mon amour pour Coco, alors que le film n'est même pas encore sorti. Mais j'ai complètement craqué sur ce design et je le vois très bien avec une plante dedans. Je pense pas voir dans celui-là. Et j'aime beaucoup parce que vous avez les détails des têtes de Mickey cachées un petit peu partout. Et il m'a coûté 15 15€, donc ce qui est quand même pas donné. Mais je le trouve tellement original et joli que j'ai pas réfléchi plus que ça. Et l'autre produit sur lequel j'ai craqué, c'est la chope empoisonnée. De Blanche-Neige. Je l'avais déjà repérée l'année dernière, je la voulais absolument. Elle avait été en rupture de stock tellement vite, j'ai jamais réussi à me la procurer. Cette fois-ci, je l'ai, elle est à moi. Je l'ai pris tout de suite dès qu'elle est sortie, j'ai pas réfléchi, j'ai même fait craquer Sarah. Et enfin, mes dernières petites trouvailles, c'est des livres. Mais avant ça, je voudrais vous parler d'un petit cadeau que la Pixie Army m'a fait, qui est d'Angel Disney. Tu te reconnaîtras sur Snap, je pense qu'il m'a offert. Ces petites oreilles de la fée clochette qu'elle a fait elle-même et que je trouve trop chou. J'avais pas d'oreilles de Mickey parce que bah mini quoi. Mais je les trouve vraiment géniales. Et je pense que je vais terminer la vidéo avec. Tiens, voilà. On est bien comme ça. Le premier achat que j'ai fait, comme vous pouvez le voir, il est encore sous sous scellé. C'est le Art of des Indestructibles, qui était pas vendu hyper cher, et que je pense découvrir prochainement. J'ai aussi craqué sur ce livre, donc Disney tout l'univers de A à Z, qui coûte 19,95$, que j'ai déjà lu. Et je ne vous en dirai pas plus sur le sujet parce que vous allez le découvrir dans un prochain Disney Book. Dans le prochain Disney Book, vous pourrez découvrir ce livre qui est L'Esprit Pixar, fou rire garanti depuis 25 ans. Je sais que vous aimez bien quand je vous parle de livres français puisque tout le monde n'est pas bilingue, hein, clairement. Et là, je l'ai acheté du coup à la FNAC pour 26,95€. C'est le Heart of Coco que j'ai reçu le 20 octobre. Et en fait, c'est exactement pour ça que j'ai pris l'anglais avant le français. C'est parce que je voulais le découvrir en avance. Et je vous déconseille. De lire cet art of avant d'avoir vu le film pour la simple et bonne raison qu'il est rempli, mais vraiment rempli de spoilers. Pour ce qui est de ma review, je vous donne rendez-vous donc pour mon Disney book qui sera en décembre et où je vous donnerai mon avis sur ces trois livres et quelques autres en plus. Voilà ma Pixie Army, c'est fini pour cet énorme haul. J'espère que celui-ci vous aura plu. Je sais que vous aimez les hauls longs avec un milliard de trucs à découvrir. Mon banquier, lui, ne kiffe pas trop, mais bon, hein, que voulez-vous que j'y fasse Je peux pas résister à l'envie de. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me dire aussi dans les commentaires lequel a été votre préféré d'article, j'aimerais beaucoup savoir Et En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous Je vous aime Pensez à vous abonner Bisous bisous bisous